Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau lundi des restes qui cette fois est consacré au travail, on est en plein dans l'actualité et notamment au travail dans les TPE. Donc, nous sommes avec Émilie Legrand qui est maîtresse de conférence en sociologie à l'université Le Havre Normandie et Sonny Darbus qui est maîtresse de conférence. Oh non, il y a un peu... Un bruit en sociologie à l'université de Nantes elles sont toutes les deux chercheuses dans des laboratoires et donc il et y a Dominique Lulier qui va animer ce petit moment avec elles deux qui est directrice de la collection clinique du travail donc ben je vous laisse la parole je vais, vais peut-être démarrer, mais très succinctement, parce que je voudrais vraiment laisser tout le, tout le temps à Émilie et Fanny pour présenter euh, leur bel ouvrage. Je voulais juste dire que, euh, quand j'ai vu arriver le manuscrit, euh, combien j'étais contente, voilà, combien j'étais contente et, et combien je suis évidemment heureuse qu'aujourd'hui qu euh, ce manuscrit soit publié. Euh, bon, je connaissais déjà Émilie euh, et, et Fanny euh, un peu, qu'on s'était croisés euh, lors de colloques ou lors de publications collectives qu'elles avaient elles-mêmes organisées d'ailleurs. Euh, mais en même temps, je me disais là, on a euh, dans cet ouvrage une question qui est une question essentielle euh, la, la santé, euh, santé et travail dans, dans les TPE. Euh, alors même que c'est quand même une, une question qui est sous-explorée. Il y a très, très peu de travaux disponibles, d'enquêtes, euh, de données euh, qui permettent euh, de comprendre un peu ce qui se passe là-dedans, alors que, euh, bon, elles, elles, elles le diront beaucoup mieux que moi, mais les, les, les TPE et les PME, c'est une majorité quand même des entreprises en France, ça concerne donc énormément de, de salariés, et on a là un angle mort un angle mort qui est quand même très problématique. Alors, euh, du coup, euh, loin d'être une experte de ces questions, je me dis, mais finalement, quand je vais chez le coiffeur, combien de fois je rencontre une coiffeuse qui a plus de 50 ans euh, bah, À peu près jamais. Euh, quand, euh, quand, je, quand je vais au restaurant et que je regarde l'âge moyen euh, des serveurs, euh, et je ne parle même pas de ce qui se passe en cuisine, euh, euh, il me semble aussi que c'est au-delà d'un certain âge, euh, on disparaît des radars. Euh, bon, j ai, j ai, il fut un temps j'ai travaillé dans le BTP sur euh, justement tous ceux qui euh, sont éjectés du BTP euh, suite à des problèmes de santé. On connaît la sinistralité du BTP, or le BTP c'est un secteur d'activité où justement les petites entreprises sont fortement représentées. Euh, donc, c'est des secteurs, c'est des, des types d'entreprises qui connaissent aussi des difficultés de recrutement. On en parle de plus en plus. Comment est-ce qu'on peut franchir la porte de ces petites entreprises pour aller voir ce qui se passe Alors ça, c'est déjà une première grande interrogation pour moi, parce que je me dis, comment est-ce qu'on peut aller voir ce qui est euphémisé, banalisé, occulté euh, ce qui ne se donne pas à voir aisément euh, donc c'est un premier défi et je, et je pense que euh, ben toutes les deux elles ont, elles ont largement relevé ce, ce défi et pour produire in fine un, un livre qui est vraiment éclairant très éclairant, très utile euh, qui est un, un, un livre effectivement à, à verser euh, euh, au débat d'une actualité euh, bouillante euh, puisque centralement, le, le livre il pose euh, plein de questions, mais moi, je, en tout cas, je, centralement, la question du travail soutenable euh, et, euh, et cette question euh, des, des carrières, hein, des fins de carrière, hein, euh, tout ça vu au prisme de, de la réforme des retraites. Contrairement à ce que nous dit Macron, je pense qu'on ne peut pas dissocier la question du travail de la question des retraites et que je ne vois pas comment on peut engager des discussions sur le travail tout en considérant qu'on n'a plus rien à dire sur les retraites. Euh, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, euh, voilà, moi, je suis ravie que, que ce livre prenne, prenne place dans, dans la collection euh, Clinique du Travail. Hein. C'est un livre qui s'inscrit complètement dans les objectifs de cette, de cette collection, euh, puisqu'il s'agit à chaque fois de rendre compte de, de situations et d'expériences du travail réel, du, du travail concret, euh, pour alimenter des réflexions, des analyses, des débats sur, euh, sur le travail, euh, je dirais la place centrale occupe euh, ou que devrait occuper le travail dans, dans, dans les débats aujourd'hui, les mutations du travail, pour lever le voile aussi sur des questions qui sont trop peu traitées. Et, et là, évidemment, il y, y en a une. Il y a, a d'autres questions qui sont peu traitées, qui, qui vont faire l'objet sans doute de, de livres à venir. Je pense à la question du, du racisme au travail, le racisme ordinaire au travail. Très peu de questions, très peu de travaux de recherche, très peu de publications sur cette question. Euh, mais aussi euh, toutes les consultations souffrance et travail dont on sait qu'elles existent, on sait qu'elles se développent, mais euh, qu'est-ce qui se passe dans ces consultations euh, puis la question du chômage la question du chômage, de la santé des chômeurs bon, je, je crois que la vocation de cette collection c'est aussi de sortir des questions trop peu traitées, trop peu débattues euh, et qui sont pourtant euh, centrales dans cette problématique euh, euh, du travail aujourd'hui donc euh, je, je, je ne sais pas si j'aurais vraiment animé <rire> mais en tout cas je sais que elles ont beaucoup de choses à dire et comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne veux pas être plus longue. Donc, je leur passe la parole bien volontiers. Merci, Dominique. Merci à toute l'équipe d'ERES pour cette invitation et puis à tous les participants de, de prendre ce moment avec nous. Émilie, euh, tu veux attaquer ou je... Ben Moi, je veux bien répondre à une première question que, que soulève Dominique, c'est celle de comment on entre dans ces TPE. Parce qu'au fond, euh, c'est vrai qu'il y a peu de travaux euh, de recherche, en tout cas sur la question des TPE, mais euh, l'une des conditions pour qu'il y ait des travaux, c'est qu'on puisse faire, euh, nous, ce qu'on appelle du travail de terrain, c'est pouvoir pénétrer dans les univers qu'on souhaite étudier. Or, euh, ce n'est pas une mince affaire que de rentrer dans les TPE. C'est difficile, c'est difficile parce que... Euh, parce qu'en en fait, ils sont sur tous les fronts. Euh, les patrons et les salariés de TPE, ils n'arrêtent pas. Et donc, euh, s'octroyer du temps pour parler à un chercheur, ce n'est pas facile. Et ça l'est d'autant moins qu'on est sur des univers où... Euh, euh, socialement, il y a un grand décalage avec le chercheur et on ne voit pas bien, euh, eux, les salariés ou les patrons ne voient pas bien euh, ce qu'ils peuvent avoir à nous apporter et voir euh, certains ont une forme de défiance à l'égard de l'institution universitaire qu'on peut représenter. Moi, je me souviens avoir été déboutée par une patronne de restaurant qui me qui M'en a envoyé à plein la figure pendant toute la durée de l'interview. Elle s'y est quand même prêtée au jeu de l'interview longtemps, trois heures, mais pour finir par me dire que de toute façon ça ne servirait à rien parce qu'on ne pourrait pas changer euh, les conditions de travail qu'il rencontre ou les conditions d'exercice d'un patron de TPE et euh, à accuser euh, les gouvernements euh, successifs. Et donc, euh, ce n'est pas facile et nous on y est entré. Alors, euh, avec une pincée de culot et une pincée de réseau, en fait. Euh, ça a été beaucoup de proche en proche, euh, par sa coiffeuse, euh, par le resto qu'on connaît, qui nous, qui nous oriente vers quelqu'un d'autre, etc. Et donc, c'est vraiment, euh, vraiment comme ça qu'on a pu entrer. Puis, quelquefois, des gens qui... Euh, on ne sait pas trop pourquoi on leur présentait le dispositif et puis euh, euh, se, se disait sans doute bah peut-être il y a quelqu'un pour une fois qui va nous écouter et prendre en compte nos problématiques quotidiennes mais c'est vrai que ça a été euh, ça n'a pas été simple euh, surtout qu'on avait un dispositif où on avait on voulait euh, aborder vraiment beaucoup beaucoup de dimensions depuis la santé mais depuis leur, enfin, en passant par l'ordinaire euh, le travail quotidien euh, aussi bien au plan de la gestion de la main-d'œuvre, la réalisation de l'activité, les problématiques de santé, enfin les différentes problématiques auxquelles on peut se confronter en tant que patron, en tant que salarié au quotidien. Et donc, ça, ça demandait d'aborder de, énormément de, de thématiques. Donc, c'était des entretiens qui allaient être longs et en plus, on ne faisait pas des questionnaires, on faisait des entretiens qualitatifs pour que les gens se racontent au travail. Et donc, on est contente d'avoir fait 30 monographies au final, soit quasi 100 quasi entretiens, un petit peu moins, autour de 90, mais quand même, quoi, on, a, on a récolté beaucoup de données. On, on sent aujourd'hui qu'il nous manque des choses qu'il faudrait compléter. Mais, euh, mais voilà, on n'entre pas facilement dans les TPE. Ce n'est pas évident du tout. Du tout. Enfin, ouais, donc... Après, pour, pour compléter sur l'aspect méthodologique, on a fait donc du qualitatif, mais on a conçu vraiment le dispositif avec une approche euh, qui était une approche par scénario dans sa conception, euh, qui cherchait vraiment à saisir via des petits des petits scénarios quoi euh, euh, l'ordinaire du travail et des questions de santé et donc du coup on a on a beaucoup euh, lancé ben euh, différents scénarios qui mettaient en scène des formes de dérégulation du travail donc en concrètement, demander au, au, au patron et puis ensuite aux au salariés ou inversement, selon l'ordre enfin, qui nous faisait rentrer dans l'enquête, euh, qu'est-ce que c'est pour vous une panne enfin, Est-ce que vous êtes concerné dans votre activité par des pannes euh, C'est embêtant, pas embêtant, comment vous faites, etc. Euh, voilà, le sous-effectif, euh, quand il y a du sous-effectif, comment vous gérez Voilà, avec une entrée assez... Euh, euh, qui permettait assez rapidement de mettre des, des formes de, de familiarité au sens de euh, renvoyer à des problèmes ordinaires et familiers sur lesquels ils pouvaient se livrer euh, assez, assez spontanément. On a fait pareil pour les questions de santé, en, en, alors scénarisé c'est un grand mot, mais euh, en abordant tout le spectre des, des petits problèmes de santé aux problèmes de santé plus, on va dire, euh, euh, comment dire, solidifié par des diagnostics médicaux, quoi, on pourrait dire ça comme ça. Euh, il faut dire aussi que bah, là où on est rentré, euh, c'était plutôt des entreprises qui n'étaient pas rétives, donc euh, elles n'allaient pas trop mal, il <rire> n'y avait pas trop des gros problèmes dedans. Donc on a un petit biais de recrutement dans notre échantillon, ce qui veut dire que sans doute, euh, le, le, la situation générale des TPE en France est plus dégradée que ce qu'on peut rapporter dans le livre. Voilà. Juste, justement, ouais. dans, dans le livre, vous dites, et je trouve que c'est, euh, vous rentrez, dans, enfin, on rentre dans le livre par l'énigme que vous posez. Hum. Euh, vous dites, euh, en fait, les, les, les données disponibles laissent à penser que euh, il fait bon de travailler dans les TPE et que et qu'on devrait tous y aller d'ailleurs, parce que finalement, notre santé, elle serait plus protégée dans ces petites boîtes que dans les grosses entreprises. et Small is beautiful, vous dites, point d'interrogation. Ouais en fait, notre point d'entrée, c'était, euh, on est parti de... D'un certain nombre de constats. Euh, le premier, c'était que, en effet, la santé déclarée apparaissait meilleure dans ces entreprises, que le taux d'ATMP était plus faible de ces entreprises, que dans le même temps, les travaux de l'INRS en particulier, ou de l'enquête SESAM, enfin des grandes enquêtes, euh, montraient que, que la prévention était peu développée euh, dans ces entreprises. Et donc là, on s'est dit, il y a un truc qui ne va pas. On ne peut pas à la fois avoir, enfin, ou alors la prévention ne sert à rien, mais je pense pas que, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que plus on a un travail qui est protégé, mieux on va. Mais à la fois, on a, on a peu de prévention. Ah, alors j'oublie un élément, c'est que c'est des métiers, nous, qu'on a étudiés, donc bâtiment, coiffure, restauration, où les pénibilités sont nombreuses. Que l'on parle des pénibilités physiques, Dominique l'a rappelé en introduction sur le bâtiment, taux d'accident parmi les plus élevés, y compris les accidents mortels. Donc les pénibilités physiques, les coiffeuses n'en sont, sont, sont pas mieux loties, les TMS, il y en a énormément dans ces secteurs, mais aussi des pénibilités mentales, parce que dans les métiers de service, en particulier dans la coiffure et dans la restauration, les exigences, les exigences émotionnelles euh, en lien avec la, le travail auprès d'une clientèle sont particulièrement forts. On le développe plutôt dans, la, dans le dernier chapitre du, litre, du livre avec des études de cas. Et donc, en fait, on a, on a une combinaison, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un paradoxe, beaucoup de pénibilité, peu de prévention, mais une meilleure santé a priori. Donc, nous, c'est comme ça qu'on est rentré dans l'enquête. On s'est dit, bah il faut élucider ce problème. Est-ce qu'il y a un effet travailleur sain qui pourrait s'expliquer, par exemple, par la jeunesse des travailleurs hein, On sait qu'ils ne tiennent pas sur le long terme. Est-ce que c'est ça ou est-ce que au fond, c'est parce que euh, l'appareil statistique tel qu'il qu existe ne permet pas de prendre la mesure euh, des problématiques de santé que rencontrent ces travailleurs ben, Évidemment, euh, pas de suspense, hein, on opte plutôt pour la deuxième solution. C'est-à-dire que quand on justement rentre par l'ordinaire, c'est-à-dire... Euh, euh, quand tu as la grippe ou quand tu t'es euh, fait une entorse ou quand tu t'es mis un éclat dans l'œil euh, quand tu étais en train de faire une soudure bah, qu'est-ce que tu as fait bah, je suis retournée travailler j'ai posé une demi-journée puis je suis retournée travailler donc au fond bah, ça, ça ne marche pas euh, au titre d'un accident du travail d'un arrêt maladie parce que euh, bah parce qu'on s'arrange, parce qu'on vient quand même travailler malgré tout. Et donc, bah ce faisant, euh, les données statistiques sous-estiment en fait les, les problématiques que rencontrent ces travailleurs au quotidien, qu'ils soient euh, des problématiques de santé bénin, mais quand même aller travailler avec la grippe quand on a 42 fièvres, c'est pas si facile, ou que ce soit des problèmes beaucoup plus graves, euh, euh, typiquement, euh, le patron qui a une hernie discale, qui n'a pas le droit de monter sur le toit, mais qui continue de monter sur le toit, parce que euh, c'est euh, un patron, il ne peut pas déroger à l'appel et parce qu'il euh, qu ne se voit pas rester allongé dans son canapé pendant que, que ses salariés s'affairent au travail, et éventuellement prennent des risques, etc. Donc, euh, donc en fait, c'était ça le point de départ euh, du, du, de l'enquête. Et ce qu'on a vraiment montré, c'est que... Euh, c'est qu'il euh, que y a une sous-estimation, sans doute parce qu'il y a un, une, une manière de mesurer par des grandes enquêtes STAT qui, qui est inadaptée et que les questions qui sont posées euh, ne permettent pas de recenser euh, entièrement les problématiques que rencontrent les travailleurs des TPE. Fanny. Mmh. Oui, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, ajouter ben, Nous, on a, on a vu euh, aussi, il euh, y a l'effet la, de l'appareil statistique et puis il euh, euh, y a l'effet euh, d'un processus social qui se joue à différents moments de, de, bah de, de la prise en charge ou nom des troubles de santé. En fait, si on... Considère qu'un arrêt de travail ou un, un accident du travail ou une déclaration en maladie professionnelle, ce sont des, des, des objets juridicaux médicaux, médico légaux, ben en fait, ils n'arrivent pas d'un coup. Ce n'est pas, pas une réalité positive. Cette, ces, ces, ces objets, pour qu'ils existent, il faut qu'il y ait toute un, une série d'événements d'étapes que les les travailleurs aient franchi à commencer par considérer que ben, l'entorse qui se sont faites c'est un problème de santé et qu'il faut le prendre en charge pour, et ça va pas de soi hein. on a plein de, de travailleurs qui ben, voilà qui vont malgré la grippe au travail qui vont malgré leur entorse malgré l'éclat dans l'œil donc déjà ben, s'ils ne le prennent pas en charge, ben, ça ne peut pas devenir un accident du travail, ça ne peut pas devenir un arrêt maladie. Mais euh, en fait, euh, ben, quand bien même il euh, n'y euh, a pas d'évitement euh, du trouble, il y a déjà une conscience du problème, hein, aller devant le médecin, ça ne veut pas forcément dire obtenir l'arrêt maladie. Mais quand bien même il y a un arrêt maladie, ça ne veut pas forcément dire prendre l'arrêt maladie. C'est-à-dire... Euh... <rire> Euh, se saisir de cette feuille euh, marron et puis euh, la mettre dans une enveloppe et l'envoyer euh, aux caisses de sécu à l'employeur. Ou bien c'est le prendre, euh, ce qu'on a observé, mais de manière beaucoup plus euh, euh, modérée. J'ai 15 jours d'arrêt, mais je ne vais en prendre qu'une semaine parce que je ne peux pas me permettre de laisser euh, l'entreprise, les collègues. Donc voilà, donc on, a, on a vu tout un tas de, de motifs euh, qui euh, participaient de cette euh, évaporation. De la prise en charge institutionnelle des troubles de santé du fait des travailleurs eux-mêmes. Et donc, et donc, parmi ces, ces, ces processus sociaux qui font, on va dire, l'évaporation de la prise en charge médico-institutionnelle des troubles de santé, ben. Euh, parmi ces raisons, il ben, y a, a d'abord le fait ben, qu'il y a une culture de l'endurance, une socialisation professionnelle où ben, euh, on est dur à la peine, on est dur à la tâche et donc ben, on y va quand même au travail. La deuxième raison, c'est le fait que souvent, les travailleurs, ils font corps avec les enjeux de l'entreprise, du patron en particulier. Et donc, ils ont intégré l'idée qu'on ben, ne peut pas se permettre, je ne peux pas me permettre de ne pas venir et de ne et de, de pas faire tourner la boutique. Quoi. Euh, parce que ça veut dire moins de chiffre d'affaires. Et donc, potentiellement, ça pourrait mettre en péril euh, par effet ricochet mon emploi ou bien celui du collègue qui vient d'arriver. Donc voilà, donc il y a toute une série de, de motifs euh, euh, moraux mais aussi économiques pour soi, notamment sur l'hôtel des, des jours de carence, qui font qu'il ben, euh, ben voilà, y a un évitement des arrêts maladie, des ATMP, euh, qui peuvent être aussi euh, faire l'objet de comment dire d'arrangements ou de découragements par les, par les patrons eux-mêmes. Ah oh ben non, tu ne vas pas déclarer ça euh, en accident du travail, ça va, on va s'arranger. Non, on prend pas un arrêt tu vas te mettre en RTT ou je te donne ton après-midi. Euh, voilà, donc on a des facteurs endogènes, les travailleurs eux-mêmes vont participer à l'invisibilisation des troubles de santé et puis des facteurs exogènes, le coût économique de, de l'arrêt de travail, de la perte de, de salaire et, euh, et puis les discours patronaux. Donc euh, voilà le cocktail qui fait que... Qu'on que, qu a cette, cette sous-représentation cette sous de euh, voilà, cette image déformée de la santé euh, des, des travailleurs. Et puis, du coup, ça, ça donne euh, au débat public une autre coloration. Ce résultat, c'est que ben, nous, nos résultats, ils vont à l'encontre des discours de la droite conservatrice, enfin, des libéraux euh, et Macron en tête, hein, qui consistent à dire qu'il y a une, une surconsommation et des abus côté euh, arrêt maladie. Ben, euh, ils ne sont pas du côté des TPE, je ne sais pas où ils les voient, mais euh, les gens ne, <rire> devraient s'arrêter ne s'arrêtent pas. Donc, euh, c'est est, voilà, est, euh, est, voilà, ce qu'ils avancent est contredit par le travail d'enquête. Et plus, plus on va mettre des dispositifs typiquement comme des jours de carence, un jour dans la fonction publique, trois jours dans le privé, plus en fait ça va dissuader les travailleurs de s'arrêter. Parce que bien évidemment que sur ce type de métier, qui sont des métiers faiblement rémunérés, quand on est coiffeuse, serveur ou qu'on est salarié du bâtiment, les salaires ne sont pas très élevés. Donc, plus on a des dispositifs qui apportent une contrainte supplémentaire à une économie déjà fragile des travailleurs, bah plus ils renoncent à s'arrêter pour éviter de perdre ces jours de carence. Et puis, il y a d'autres exemples, pas, on ne les a pas enquêtés, mais dans la fonction publique, chez les soignants, bah, ça va être des primes qu'ils ne vont pas percevoir parce qu'ils se sont arrêtés. Et donc, on sait bien que ce problème de, que d'autres appellent le présentéisme, il est, il est plus problématique que l'absentéisme ou les arrêts, les prétendus arrêts maladie abusifs. En fait, c'est quand même ça que ça montre notre enquête, parce que, si on regarde l'état de santé et le nombre d'arrêts, euh, enfin, nous on n'a pas les chiffres parce que c'est pas notre propos, mais euh, c'est clair qu'il y a un très, il y a un très très gros décalage. Est-ce qu'il y a un lien avec euh, le type d'emploi Enfin, je pensais à ça parce que à un moment j'avais travaillé pour le sur le la santé des intermittents du spectacle, un spectacle vivant, euh, fait des entretiens donc avec euh, avec des, des gens qui font du essentiellement du théâtre. Et, et quand je, dis, quand je demandais, est-ce que vous avez déjà eu des accidents du travail Aucun. Ah non, non, on n'a jamais eu d'accident du travail. Bon, vous n'êtes vous jamais tombé, vous n'avez jamais fait de chute Ah ben si, mais si, mais ça, c'est pas… Si, mais bon, voilà, on est tombé, mais c'est normal, euh, dans les coulisses, euh, faiblement éclairé, etc., etc. Bon, après, on enchaîne sur… Et, et je me souviens qu'on me disait qu'en période de festival d'Avignon, de, euh, le, le, le service oncologie euh, de l'hôpital d'Avignon fonctionne à plein régime parce qu'il y a, y, a, y a pas mal de, de comédiens, comédiennes euh, qui poursuivent leur chimio euh, pendant le festival. Mais bien sûr, on, on, on ne dit jamais qu'on qu est en chimio ou qu'on est malade puisque enfin, c'est le propre de l'intermittence. Euh, on, on sait qu'on ne retrouvera pas du travail si euh, on porte l'étiquette euh, personne à la santé fragilisée. Mm. Je me disais, est-ce que vous, vous avez affaire à des CDI, des CDD Il des... y a un, un impact de la forme d'emploi ou pas Plutôt des CDI, je pense, globalement. Euh, nous, les omissions dont tu parles, on les a rencontrées aussi. Là, sur le cas de, de, de gens qui, qui cachent des choses, euh, on a vu quelques cas de gens qui cachaient aux médecins du travail euh, leur ressenti réel, leur douleur réelle, justement pour ne pas, pour pas sortir de l'activité. Parce que même s'ils sont en CDI, ça reste des gens qui sont faiblement qualifiés, avec peu de possibilités de reconversion professionnelle ou en tout cas. Euh, vers des, dans des secteurs qui seraient plus, moins pénibles, plus protecteurs. Et donc, euh, Fanny le rajoutait en, en introduction, nous, on est quand même sur des entreprises où globalement, ça va, enfin, ça va bien. L'ambiance est bonne, le patron est plutôt sympa, on s'entend bien avec les collègues. Donc, euh, au fond, les salariés, ils savent que d'une certaine manière, ils ont de la chance de quand même travailler dans cette boîte-là. Même s'il euh, euh, y a son lot de difficultés et de pénibilité, bah, ils y sont pas trop mal. Quoi. Ils ne s'y sentent pas trop mal et avec l'idée, ça pourrait être pire ailleurs. Et avec l'idée que bah, de toute façon, ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils ne savent rien faire d'autre. Et donc, ils se perçoivent d'une certaine manière comme... Euh, inemployables, alors même qu'ils sont en, en CDI et que c'est des secteurs où il y a de l'emploi, enfin, dans la restauration, dans le bâtiment, il y en a du boulot, mais malgré tout, ils ont intériorisé cette idée qu'ils euh, sont inemployables, en tout cas qu'ils ne retrouveraient peut-être pas les conditions qu'ils ont aujourd'hui avec ce collectif de travail-là, et donc c'est ça qui peut les conduire à mentir euh, devant un médecin du travail qui incarne euh, potentiellement un avis d'inaptitude et donc un maçon qui sait faire que maçon ben, un avis d'inaptitude ça veut dire euh, plus de boulot quoi. et donc ça c'est pas il euh, y, y a ça comme spectre au fond donc, ça, après ce euh, qu'on ouais. vas-y Fanny ce qu'on voit aussi, c'est euh, beaucoup de formes de, de banalisation euh, de, euh, de, de, des, des troubles de santé, des accidents. Euh, en fait, ça fait partie de l'activité, du cours de l'activité, que de se faire mal, que, euh, et euh, les gens font avec. Alors, les gens font avec. Il faut. C'est là qu'on peut faire euh, <rire> introduire de la nuance sociologique. C'est euh, euh, ceux qui sont issus des classes populaires et qui ont un rapport au corps, euh, qui, euh, qui considèrent le corps comme un outil au service du, du travail, euh, vont l'user jusqu'à la corde. Ce que d'autres ont déjà mis au jour, euh, je pense aux travaux d'Olivier Crassé ou de Boltanski avant lui. Euh, chez les, euh, Alors, ils ne sont pas majoritaires, mais on en a une petite fraction, notamment dans la restauration, de jeunes euh, étudiants dans la restauration issus de milieux plus favorisés. Ben Eux, leur corps est perçu euh, comme un, un capital euh, qu'il faut préserver et donc vont avoir des attitudes euh, beaucoup plus en alerte et, de, et préventives vis-à-vis -vis de, de leur corps. Donc, plus consultés, vont être plus à même de nous dire ce qui, leur, ce qui est arrivé à leur corps et ce qu'ils ont fait. Euh, mais on a euh, un exemple qu'on raconte dans le livre qui est, euh, que, que, que tu as eu <rire> en entretien de toi euh, Evilly, je te laisse le, le raconter là, de Fifi et Coco ouais, ouais, bah, je, je savais qu'on allait parler de Fifi et Coco à un moment donné <rire> en fait je vais, je vais faire un une série d'entretiens dans cette entreprise de couverture. Et donc, euh, je vais sur le chantier, il pleut, on est en plein, en plein automne. Et donc, euh, je me retrouve sous un espèce d'abri dans un garage, ils sont en train de refaire la toiture. Et donc, euh, j'interroge un des salariés, je lui fais raconter, bah, est-ce qu'il a des problèmes de santé, etc. Non, tout va bien, moi, je suis, je suis costaud, je n'ai pas de problème, jamais d'accident. Non, non, je n'ai jamais eu d'accident. Et puis l'autre, euh, Fifi, qui écoute euh, ce qu'on est en train de raconter parce qu'il veut savoir un peu à quelle sauce il va être mangé, parce qu'il va prendre l'entretien après, qui dit « Oh, mais tu rigoles, Coco euh, ?»« Et tu ne te souviens pas quand tu t'es euh, électrocuté Et tu te souviens pas et que tu as failli tomber du toit ?»« Et quand tu t'es coupé le doigt, euh, euh, quand même, ça, c'est des problèmes de santé à lien avec le travail. » Et en fait, c'était tellement… Euh, Enfin, c'est tellement banalisé, euh, c'est tellement dans la, dans, dans la culture euh, du corps euh, de, de, de ces ouvriers, c'est tellement quotidien, toutes ces, toutes ces blessures et ces mots quotidiens, que même en les interrogeant, certains omettent de nous en, de nous en parler. Et donc ça aussi, ça, ça révèle... Euh, fin, la culture populaire et, euh, et la culture somatique de ces classes populaires comme l'avait montré euh, Schwartz ou Boltanski c'est vraiment le, le corps mis au service du travail et euh, et ça, on l'a, enfin, ça, c'est des anecdotes, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on a beaucoup, beaucoup retrouvées chez les, chez les ouvriers du, du bâtiment en particulier, mais pas seulement chez, chez les coiffeuses, à nous présenter les choses comme, bah, vous n'avez pas de douleur, bah, si, si, j'ai des douleurs, mais je ne vais pas vous en parler, c'est mon quotidien, les douleurs. Enfin, c est, c est... Ça ne vaut pas le coup d'en dire quoi que ce soit. Ça va avec le métier. Je suis rentrée dans ce métier, je savais que j'allais prendre, euh, que ça allait s'accompagner d'un certain nombre de douleurs avec lesquelles il allait falloir composer. Jusqu'à quand Parce que c'est la question. Jusqu'à quand euh, le travail va être soutenable Tu as raison, Dominique. Les coiffeuses, euh, elles ne durent euh, pas tard dans le métier. Elles sortent rapidement avec quand même un gros problème. C'est qu'elles ont beaucoup de mal à à se reconvertir en fait, son, parce qu'elles sont faiblement diplômées, elles n'ont pas les capitaux culturels nécessaires et donc euh, y a, y a, c'est une source de c'est vraiment une source de stress très importante chez, chez les coiffeuses. Souvent en plus elles font, alors c'est vrai pour c'est vrai pour tous les pour tous les, les salariés de la restauration, des, de de de la coiffure et, et du bâtiment qu'on a vu, beaucoup en fait nourrissent euh, comme perspective pour tenir dans leur activité le fait de passer de salarié à patron, en pariant sur le fait que bah, du coup ils auront euh, plus de travail, on va dire, administratif, un gestionnaire, et qu'ils seront moins exposés euh, au sale boulot, aux tâches les plus, les plus pénibles. Sauf que euh, dans, dans ces toutes petites entreprises, ben, ce n'est pas un pari gagnant, euh, à part peut-être pour une, une petite fraction d'entre eux. mais... Euh, euh, au fond, les, si, on, si on prend euh, l'angle de, des, des patrons de TPE, bah, qu'est-ce qu'on voit ben, euh, Ça intensifie leur travail, ça allonge leur semaine, ils font des horaires euh, plus de 50 heures par semaine. En fait, ils cumulent euh, un boulot le boulot d'exécution qu'ils faisaient avant et un boulot de, de gestionnaire. Euh, et puis, comme euh, du point de vue de la gestion des risques, euh, ils essaient de, bah, de ménager leur équipe, eh ben, ils vont aller euh, se mettre au devant des situations les plus difficiles, les plus dangereuses, euh, bah, pour éviter euh, que euh, ce soit le salarié qui euh, glisse du toit, ou bien euh, qui... Euh, euh, ramener le, le, le client euh, euh, et, euh, ivre euh, à la sortie, euh, à la place des serveuses, enfin voilà, il s'expose se, plus. Donc en fait, le pari qui consiste à changer de position dans la division du travail, à cette échelle, euh, n'est pas un pari gagnant. Et, et d'ailleurs, là, les, les patrons, euh, alors ils sont plus âgés, euh, que les salariés des TPE qu'on a enquêtés, ils ont en moyenne une bonne dizaine d'années de plus, ils ont plutôt euh, je sais plus, 45 ans ouais, en euh, moyenne ça, et les salariés euh, 35 à la louche, euh, et ils ont plus de, de ce qu'on a appelé de troubles incapacitants, c'est-à-dire de troubles qui, euh, qui sont décrits comme leur donnant des difficultés à faire leur activité de travail de façon Enfin, sans peine en fait voilà sans, sans douleur sans peine sans devoir trouver des façons de contourner euh, la douleur ou de la ou de la traiter voilà. Je pense et puis que les quoi. patrons encore encore moins que les salariés peuvent s'arrêter puisqu'il n'y a pas du tout de système de protection sociale favorable pour les patrons donc euh, euh, <rire> donc il faut tenir il faut tenir et, euh, et c'est vrai que ils ont une une projection dans l'avenir qui peut être assez pessimiste parce que parce qu'ils ont été salariés, souvent, pour un certain nombre, ils se sont dit qu'en devenant patron, ils allaient avoir des conditions de travail adoucies, puis finalement, ce n'est pas le cas parce qu'au fond, ils occupent un double emploi. Les patrons participent autant à l'activité productive que les salariés, ce que Fanny disait, plus le reste. Et au fond, bah, ils voient qu'en vieillissant le corps suse, que c'est de plus en plus difficile, ils ont pas mal de problèmes de santé. Et là, ils n'ont pas de perspective. Au fond, la seule perspective qu'on a pu voir, c'est des patrons qui, euh, qui euh, sont assez gestionnaires et qui anticipent euh, de bien faire fructifier leur entreprise de manière à pouvoir vendre et que ça leur donne euh, capital euh, pour faire le capital voilà, pour, pour, faire... euh, pour pouvoir s'extraire de, de, de leur entreprise. Il n'y a que ça. Donc, euh, donc, eux, la retraite, évidemment, on n'en parle pas pour, pour ce petit patronat. Donc, euh, donc ouais, ils sont plutôt en, plutôt en mauvaise santé, globalement, pour dire les choses rapidement. Alors, du coup, on comprend... Euh... On comprend euh, l'invisibilisation, qui est, qui est le, toute la première partie du livre, hein, qui, est, qui est passionnante, c'est-à-dire tous les processus que vous reprenez là, autour de l'invisibilisation, bah, à la fois, euh, bah, moi ça me fait penser à plein de choses, pas simplement du côté du, du, du capital culturel, euh, du rapport de l'ouvrier à son corps, mais même en termes de, de stratégie défensive collective, et justement, je me disais, dans la, dans la deuxième partie, vous êtes plus sur euh, comment ça régule, comment, ça, comment dans la régulation, il y a de la prévention, une, une, une, une, com comment se diluent les pénibilités. Enfin, parce que quand vous dites euh, « euh, on s'arrange », ça veut dire plein de choses, le « on s'arrange mm. ». Ça veut dire… Euh, on s'arrange pour venir travailler alors qu'en fait, on est malade, mais, mais euh, on s'arrange aussi dans le travail peut-être pour… Alors, c'est là où il y a un lien sans doute avec euh, cette question de la bonne ambiance que vous évoquez dans le livre. Autrement dit, vous dites aussi, nous, on est, tom enfin, est tombé entre guillemets. Non, vous n'êtes pas tombés, vous les avez cherchés. Mais les portes, elles sont sûrement plus accessibles quand c'est des boîtes où a priori, il y a plutôt une bonne ambiance que quand c'est des boîtes où c'est… Euh, ou c'est la crise généralisée avec un turnover plus-plus, euh, mais est-ce que, est que justement le, la part euh, ambiance, euh, collectif de travail, euh, euh, régulation collective de la pénibilité du travail, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu décrypter euh, dans les salons, dans les restaurants, euh, dans les, sur les chantiers alors, on, on voit plusieurs, euh, plusieurs choses euh, pour réguler les, les pénibilités. On voit euh, beaucoup de euh, bah, la transmission, enfin, la construction et la transmission, ça va faire de, de prudence, hein, de, de stratégies euh, euh, qui euh, alors qu sont plus ou moins intégrées à l'organisation du travail ou qui sont des astuces juste en situation. Ça peut être… Euh, bah, des stratégies pour euh, ventiler, diluer les pénibilités, bah, ça, ça va être euh, typiquement choisir euh, de ne pas prendre certains chantiers qui sont jugés trop, euh, trop pénibles euh, et de préférer euh, voilà, des petits chantiers, des je sais pas il y a une, une boîte, elle fait que des constructions en bois, des extensions. Où les chantiers, c'est maximum, je ne sais plus, une semaine, euh, ou 15 jours max, et puis c'est que des trucs en bois faits en atelier, et puis ils peuvent porter euh, tout seul chaque euh, bout. Euh, ça, donc, ça, c'est des choix, euh, on va voir des choix organisationnels qui vont euh, permettre de diluer les pénibilités. Euh, on va voir aussi des tactiques donc, plus, euh, plus situationnelles, ça va être euh, bah, couper les sacs de ciment en deux, euh, ou commander des sacs de pommes de terre de 10 kilos plutôt que de 25, et ou eh ben, euh, s'entraider pour porter ces euh, charges lourdes. Euh, donc euh, toutes ces ficelles, euh, elles, se, elles se transmettent ou elles se vivent euh, à l'intérieur du collectif de travail, et en effet, une condition pour que, euh, pour que les ficelles se, se, se, se passent, fonctionnent, que l'entraide fonctionne, c'est qu'il y ait de la bonne ambiance, c'est qu'on est, qu est c'est qu'on enfin c'est qu'on veille bien faire avec le collègue. Ça paraît tout bête, mais quand il y a de, de l'inimitié ou de l'animosité dans un collectif de travail, et eh ben on a pas, ça veut dire qu'on n'a pas envie d'aider ou on n'a pas spécialement envie de faire attention pour pour l'autre, avec l'autre. Et ça, ben évidemment, ça va rajouter, ça va non seulement pas diluer les pénibilités. Euh, habituel, mais ça va rajouter au contraire euh, ben, des pénibilités sur l'hôtel de la santé mentale, euh, sauce, tension. Quoi. Euh, donc c'est vrai que euh, la, la question de la bonne ambiance, c'est un enjeu euh, hyper euh, central euh, qu'on n'avait pas vu venir euh, spécialement, mais qui nous est apparu lorsque euh, on demandait aux au patrons euh, euh, qu'est-ce qui était le, le cœur de leur activité. Ben en fait, les, les patrons de BTP ne nous racontaient pas, euh, on pouvait s'attendre à ce qu'ils nous disent bah, faire des devis, trouver des chantiers, aller sur les chantiers. Non, pas plus que les restaurateurs nous ont dit ah ben euh, trouver un bon cuistot, <rire> euh, ou que les coiffeuses nous ont dit ben bah, écoutez, couper des cheveux, madame. Non, ils nous ont dit euh, ben, s'occuper du collectif de travail, euh, gérer l'équipe, gérer notre équipe. Et ça, c'était, euh, voilà, c'est ça qui les préoccupait le plus et qui même, les, à leur dire, hein, en première intention, les occupait le plus. Faire gaffe à ce collectif de travail. Et on comprend bien parce qu'en euh, bah, en fait, ils n'ont pas les moyens euh, de subir du turnover, pas les moyens de s'offrir du sous-effectif. Euh, donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont à offrir pour attirer dans des métiers difficiles, des métiers en tension, ils n'ont pas des conditions salariales super à proposer non plus, et ben, ils ont euh, des conditions de travail un peu adoucies, mais à certains endroits seulement, et pas tous d'ailleurs, euh, et de la bonne ambiance. Voilà ce qu'ils ont à proposer. Et c'est vrai que euh, cette bonne ambiance, elle est euh, quand même euh, à double tranchant, parce qu'à la fois elle agit comme un antalgique sur les pénibilités physiques, oui, ben c'est vrai, j'ai mal, mal au dos, j'ai ma sciatique, mais quand même, euh, je, je, je viens parce que je ne vais pas laisser euh, la, la collègue. Et puis, en plus, il faut quand même raconter la suite de ce qui s'est passé. Euh, euh, voilà. Donc, on vient pour ça, mais en même temps, le collectif de travail, du coup, il euh, entraîne un surengagement. Il pousse à l'endurance. Et ça, ben, euh, c'est pas très protecteur pour la santé. C'est-à-dire, ce qu'on gagne sur la santé mentale, on le repère une deuxième fois sur l'hôtel de la santé physique si on veut bien <rire> accepter cette, ce découpage parfaitement artificiel. <rire> voilà. Et dit. en plus, euh, plus c'est fragile parce que ce sont des tout petits collectifs de travail. Il suffit qu'il y ait un salarié qui soit désajusté au collectif au nous et ben ça vient euh, ça vient euh, alors je, je vais utiliser une expression mais pourrir l'ambiance d'une certaine manière et ça vient rabattre toutes les cartes de ce qui faisait que le, le collectif était soudé cohésif et tout ce qui permettait à l'organisation au travail de se dérouler correctement sans anicroche, là, quand il y a un salarié qui est désajusté, mais ça peut être rien. Enfin, ça peut être parce que il se comporte pas comme on attendrait qu'il se comporte avec le client, ça parce qu'il est un peu trop familier, ça peut être parce qu'il met le travail un petit peu plus à distance, parce qu'il aurait tendance à s'arrêter un peu plus que nous. C'est-à-dire que la moindre chose qui, qui diffère de ce qu'on attend ordinairement de son collègue, et bah, ça remet en cause le fonctionnement de ce collectif de travail et donc ça, ça, vient, ça vient gréver l'ambiance et à ce moment-là, ce que nous disent les salariés, c'est qu'est-ce qui est la situation la plus difficile que tu aies vécue eh C'est euh, pas forcément le client, pas forcément le patron, mais c'est l'arrivée de ce nouveau collègue qui était différent de nous et qui fait que l'ambiance n'y était plus et donc en fait il y a plein de revers parce qu'on pourrait se dire bon bah ok il euh, y a des pénibilités physiques dans ces TPE mais euh, au niveau santé mentale euh, ils sont gagnants sur tous les tableaux bah ouais mais c'est assez fragile quand même euh, ces petits collectifs de travail alors je suis en train de tout d'un coup de me dire mon dieu on a le temps passe à toute vitesse et j'ai oublié de dire qu'on pouvait poser des questions sur le chat c'est n'est peut-être pas le moment de poser des questions sur le chat, peut-être simplement de, de, de signaler par le système de main Zoom qui souhaite poser des questions. Euh, on, on, a, on a déjà fait un peu un, un panorama du livre, mais honnêtement, je vous recommande de, de rentrer dans le grain du livre tellement euh, il y a de, justement d'exemples de, concrets euh, de situations concrètes et d'analyses très fines sur euh, l'ensemble de ces processus, aussi bien du côté de l'invisibilisation, de la régulation, que euh, de, de la construction du caractère euh, soutenable, entre guillemets, de, avec, sans, sans occulter le fait que euh, euh, ce sont quand même pas des, des mondes dans lesquels on, on part en retraite à 64 ans. Quoi. Voilà. Euh, on ne va pas passer la parole à RS qui pourrait sans doute en dire beaucoup puisque c'est aussi, euh, ce pas une multinationale mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des, des questions, des réactions on vous a coupé dans votre élan là à force de, de parler Ce qui, qui m'intéresserait aussi beaucoup, mais c'est très personnel, ce que je vous dis là, c'est de savoir ce que deviennent ceux qui, ceux qui ont disparu. Que deviennent, que, ben, que deviennent les, les coiffeuses de plus de 40, 45 ans Que, que deviennent... Ben, vous voyez, parce qu'on on voit très bien dans, dans tout ce que vous décrivez, comment pour tenir dans la durée, c'est à peu près. Il y a cette perspective d'échappatoire en devenant son propre patron, mais franchement, c'est ce pas accessible à tous. Tous les ouvriers du BTP ne créent pas leur boîte de BTP. Et en même temps, dans cette vie professionnelle là, l'accès à la formation tout au long de la vie, à des qualifications qui permettraient justement des rebondissements, reclassements. Euh, je ne suis pas sûre que ça soit des, des, des offres euh, rencontrées dans ces parcours professionnels. Donc ça, ça, ça bascule vers... Euh, enfin, on fait l'hypothèse que ça peut basculer vers de nouveaux... Euh, enfin, vers des tas de choses. Hein. Ça peut basculer vers euh, euh, non seulement l'inaptitude, mais l'invalidité. Euh, ça peut basculer vers... Euh, une succession de petits boulots euh, non qualifiés, mais qui vont être de plus en plus difficiles à trouver avec l'avancée en âge. Bon, je me tais. Euh, Florence Marchal, peut-être, est-ce que on peut vous donner la parole ah, On ne vous entend pas. On n'entend pas. Le micro Oui. Ah, alors, attendez. Là, c'est bon. Ah bon ah ben Alors, oui. d'accord, parfait. Ça y est. Euh, je, je vous remercie. Alors déjà, euh, alors je, je découvre complètement vos, vos lundis, donc euh, voilà, je, je suis très heureuse de, de découvrir vos, vos propositions. Euh, alors, euh, j'ai beaucoup apprécié ce que vous disiez sur euh, euh, la culture de l'endurance, parce que je pense qu'effectivement, c'est très important, quels que soient les secteurs d'activité. Au final, j'ai bien compris que vous aviez centré votre étude sur trois secteurs. Mais je... Enfin, mon hypothèse, je ne suis pas sociologue hein, du tout, je suis assistante. Euh, euh, mais je pense que cette culture de l'endurance, euh, elle est souvent liée à l'éducation, probablement. Elle est liée aussi au parcours personnel, à la vision du corps. J'ai beaucoup apprécié aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur le corps, on va dire, euh, outil, hein, un peu comme la bagnole qu'on emmène au garage, mais euh, le, le, le côté corps-objet, d'une certaine façon, ou le corps que l'on voit comme un capital à préserver. Et j'avais une question sur, euh, est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de culture du silence en France par rapport à ces questions de santé au travail ça, c'était ma première question. Est-ce que vous avez aussi une, une vision de ce qui se passe dans les pays euh, euh, proches de nous, alors plutôt l'Europe, alors peut-être ailleurs aussi à l'international, mais on va dire euh, euh, en Europe euh, sur les questions que vous avez traitées justement euh, de, de santé euh, au travail et euh, sur ceux qui résistent, on va dire, c'est-à-dire. Euh, euh, ceux qui ont la chance d'une certaine façon d'être en bonne santé euh, au-delà de la banalisation. Euh, comment, euh, selon vous, ils, euh, ils font face à ceux qui ne résistent pas ou qui résistent moins Là, vous parliez de collectifs qui avaient une bonne ambiance, mais on, on, on sait qu'il peut y avoir des collectifs où il y a une moins bonne ambiance et où, de fait, euh, bah, ceux qui résistent essayent de résister encore plus. Pour, pour faire face aux défaillances euh, ou aux problématiques de leurs collègues et ce qui peut, à un moment donné aussi, euh, porter euh, atteinte à l'ambiance du collectif encore plus, euh, voire aux personnes elles-mêmes Et comme vous disiez, euh, euh, d'ajouter encore, euh, euh, de pousser, vous disiez tout à l'heure, un surengagement ou encore plus, à encore plus d'endurance. Est-ce que vous avez une visibilité aussi là-dessus, sur ces collègues qui résistent pour pallier les, mm. bah, les difficultés des, des autres. J'espère que je suis claire dans mes questions. Oui, il y a plusieurs questions. Il y a beaucoup de oui, questions. Oui, oui. <rire> on va essayer il de... Il en a beaucoup. <rire> alors, ce Merci, peut... Je vais en prendre deux, trois à la volée. Alors, sur le, les comparaisons internationales, ce qu'on peut dire... Alors, nous, on a, par... on a regardé des enquêtes faites par d'autres, notamment par Sandrine Caroli, l'enquête Sésame. Euh... Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, euh, enfin, c'est compliqué de faire des comparaisons parce que ça dépend de l'appareil de, de collecte statistique de chaque pays. Donc, euh, du coup, euh, je sais pas si vous allez sur le site d'Eurostat et que vous regardez euh, les accidents du travail par pays, il euh, bah, y a des bizarreries qui apparaissent quoi, du point de vue de la sinistralité. Et je pense que c'est plus lié à l'appareil de mesure qu'autre chose. Mais euh, bon, ce n'est pas là qu'on a beaucoup de billes à, <rire> à vous donner. Par contre, ce qu'on peut dire sur euh, les collectifs de travail, où on va avoir euh, des acharnés, des, des travailleurs zélés, et puis des gens euh, euh, qui ont un autre, un rapport plus relâché ou plus modéré au travail, euh, ce qui va faire la différence, c'est quand même l'organisation du travail. Euh, bah, par exemple et, et, et c'est vrai euh, on, peut, on peut dupliquer le schéma euh, au delà des, des TPE et le voir à l'hôpital c'est à dire que euh, bah, à l'hôpital qu'est-ce qui fait euh, l'essoufflement euh, c'est qu'à un moment donné euh, bah, bah, au foot on joue à 11 au bout d'un moment quand on est plus cuite bah, on a beau changer euh, les tactiques faire du 4-4-2 enfin je suis nulle en foot mais on des... changer la place des joueurs on, on, il manque toujours trois joueurs donc euh, le coup le courir en sous-effectif, euh, au bout d'un moment, de toute façon, ça ne tient pas, indépendamment du fait d'avoir… Au, au début, on palie le désajustement ou l'absence du collègue. Mais au bout d'un moment, si l'organisation du travail euh, n'est pas soutenable, ne permet pas de, de tenir en sous-effectif, concrètement, eh ben, c'est plié, en fait. Euh, et ça donne bah, ce qu'on voit à l'hôpital… Euh, voilà, on a. Alors après, euh, enfin voilà, d'où les enjeux de proposer des, des oui, des organisations du travail adoucies qui permettent d'absorber euh, des vulnérabilités, des variations d'engagement, des euh, voilà. Alors on se posait, c'est une des questions qu'on se pose, qu'on essaie d'instruire, c'est comment. Euh, Enfin, euh, finalement, euh, là, on a une petite étude de cas qu'on n'a pas mise. Enfin, si elle est un petit peu dans le, dans le livre, euh, on essaie de, de tirer un peu les fils d'une un, étude de cas euh, qu'on raconte le, dans un salon de coiffure. Donc, il y a une salariée euh, qui arrive en remplacement, qui euh, euh, a un rapport très relâché au travail. Ce n'est pas, pas sa priorité dans, dans sa vie. Et, elle est loin des institutions, de la consommation, elle a un peu un style de vie un peu bohème, alternative, un peu décroissante. Et cette nana, elle, elle débarque dans un salon de coiffure, de coiffure parfaitement modal, un petit, un petit salon de coiffure de quartier avec des acharnés du travail. Et du coup, ben, ça se passe pas bien. Euh, et la question qu'on se pose, en fait, c'est euh, ben, finalement, qui est vulnérable là-dedans euh, les acharnés du travail, la, la contre-proposition que représente cette salariée à travers son, son éthique, euh, euh, on va dire décroissante ou modérée du travail, ça les fout en l'air. Elles n'en plus. Et donc ça pose une question, c'est comment on fait euh, redescendre, comment on, on fait redescendre en engagement les acharnés du travail manifestement pas, <rire> pas en, en, en mettant au milieu du jeu de quilles un salarié aux dispositions beaucoup plus relâchées, enfin en tout cas dans ce cas-là ça ne marche pas, mais on, ça, nous, ça, nous, ça nous ouvre plus de questions que de réponses, le, là ce que je vous propose, là sur le comment faire descendre les acharnés, parce qu'on voit bien leur pente c'est de finir euh, craquer en burn-out en fait. Euh... Qu qu'est-ce que quel est le chemin avant ça bon ben vous, en tout vous cas ouvrez, ouais. vous ouvrez quand même quelque chose parce que euh, il y a peut-être faire redescendre les acharnés mais il y a peut-être aussi leur montrer que alors je, je, je ne sais pas hein, cette personne mais euh, un rapport comme vous dites peut-être plus relâché au travail euh, ne signifie pas forcément que la personne ne soit pas investie dans les tâches qu'elle fait et, et je pense que souvent, euh, ce qui est perçu comme un rapport plus relâché au travail est surtout vu comme une forme de désinvolture. Et la désinvolture pour quelqu'un d'acharné au boulot, c'est insoutenable, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Et puis surtout, ça traduit derrière une interprétation de « on ne peut pas se fier à cette personne, on ne peut pas compter sur elle, on ne peut pas lui faire confiance ». Mais si, en effet, la lecture est différente, c'est-à-dire euh, le rapport paraît désinvolte, ce n'est pas de la désinvolture, c'est comme vous dites, de la décroissance en utilisant un vocabulaire peut-être plus adapté pour que ce soit compréhensible, à ce moment-là, le rapport change. Et on comprend que la personne, bah, au lieu de peut-être de prendre euh, trois personnes à coiffer, elle en prendra deux, mais ces deux-là, elle les fera Très bien, d'une certaine façon. Oui. Vous voyez, enfin, ça, ça me paraît extrêmement important euh, d'avoir cette compréhension-là. Après, il y a des personnes, effectivement, qui sont beaucoup plus désinvoltes. Mais je oui, pense mais il après, faut vraiment faire la différence. Dans la, en fait, c'est la perception qu'ont les autres salariés de cette salariés. Et en fait, ce qui, ce qui se passe aussi pour ces acharnés au travail, c'est que, il y a une espèce d'enjeu de respectabilité, c'est-à-dire que dans ces métiers euh, faiblement qualifiés, euh, éventuellement dévalorisés socialement, euh, une forme de valorisation, c'est d'avoir ce rapport acharné, euh, cette, ce surengagement, ce surinvestissement au travail. Et ça se joue aussi par là. En fait, il y a toutes ces questions aussi de... Euh, on pourrait dire de ces logiques de l'honneur d'une certaine manière euh, ok j'ai un boulot peu qualifié euh, euh, j'ai un métier manuel mais par contre je suis un travailleur investi je suis un travailleur engagé et je le et, et donc dans mon métier on doit être comme ça il y a ça aussi qui se joue et donc euh, donc c'est enfin c'est compliqué nous ce qu'on veut ce qu'on on ne on ne, on ne dit pas qu'il y a une bonne manière d'être ou de ne pas être au travail du tout, mais c'est que en fait, c'est la manière dont on peut être perçu par un collectif. Qu'est-ce qui fait qu'il va se déliter, qu'il va au contraire être cohésif Et quand on a des, des gens qui sont désajustés, et à ce moment-là, il, il, il y a du délitement du collectif d'une certaine manière. Après, sur la question de la culture du silence... Euh, moi j'aurais tendance à dire enfin c'est plutôt la littérature qui nous permet de le dire c'est que quand même dans les milieux populaires cette culture du silence elle est quand même pas mal ancrée et euh, on le voit encore plus chez les hommes que chez les femmes enfin, nous par exemple on l'a bien vu dans le bâtiment euh, les ouvriers du bâtiment nous parlaient de problématiques de santé mentale jamais ils ne nous en ont parlé c'est à dire que un petit peu les patrons mais sans plus euh, se, se pencher sur sa santé extérioriser sur sa santé avoir une réflexivité sur sa santé c'est plutôt quelque chose qui appartient au milieu favorisé et plutôt aux femmes qu'aux hommes je dirais que c'est quand même un peu ça qu'observe qu les différents travaux sociologiques hein, depuis longtemps c'est pas nous qui l'avons montré du tout hein. en tout cas je pense qu'on on va peut-être être, être obligé de, de conclure je pense mais je laisserai le dernier mot à marie françoise Sacrisper, peut-être. Ju juste pour, pour vous pour rappeler encore tout l'intérêt de, de, de cet ouvrage qui vraiment fait penser, euh, mais vraiment très fortement, euh, de manière générale, hein, sur la problématique santé et travail, qui n'est pas une, une, une question anecdotique, mais, mais aussi très fortement euh, quant à l'actualité que nous connaissons aujourd'hui. Je crois que c'est euh, vraiment une pierre euh, et je vous recommanderais, euh, je recommanderais aux deux auteurs de, de ne pas manquer de faire euh, des tribunes, des papiers, des... comme, comme le réclament beaucoup. Hein. Moi, j'entends je, je, beaucoup dire ça. Mais vous, là, les... qui écrivez, là, les universitaires, les chercheurs, euh, écrivez que ça serait très, très forme, ce n'est pas possible. Et... Oui, on, on voit bien dans tout ce que vous racontez que euh, quand, vous, quand vous dites on a, on a vu des salariés moyenne d'âge 35 ans, des patrons moyenne d'âge 45 ans, on se dit so what euh, 67 ans, 64 ans, so, enfin so. <rire> Donc euh, ouais, c'est vraiment un livre passionnant. Merci beaucoup en tout cas de d'avoir de, choisi RES et, et la collection pour, pour publier. <rire> Oui, merci beaucoup à toutes les deux. Merci, Dominique, pour, pour avoir animé ce petit moment. Et bon, merci à tout le monde d'être là. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain lundi, Thérèse, qui sera consacré à un livre sur la participation des malades et les patients experts. Donc, Il peut y avoir quelques liens. Absolument. absolument. Oui. Bon, mais à bientôt. Merci à Merci vous. À vous. Euh, euh, Merci beaucoup. Voilà. Enfin, au, revoir. au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, oui, à tous. Bonne soirée.